13h17, retour sur le plateau de la nouvelle édition. Salut Marc Laurentino. Salut Ali Badou. Et bienvenue, vous nous direz tout à l'heure comment faire pour protéger notre argent. Voilà. Après ce qui est bah, arrivé oui. à Chypre, beaucoup de gens sont, sont inquiets. Mais d'abord, réveil tonique pour les auditeurs de France Inter ce matin. Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Patrick Cohen. Et entre le café et la douche, on a pu notamment entendre ça. Et entre le café et la douche, on a pu notamment entendre ça vous allez commencer tous en boucle, euh, monsieur c'est l'autre vous invectivez, alors, vous je parlez vous citer, mal, c'est faire... pas bien, faut parler bien, faut pas parler Éditori... mal, avec des gens comme vous, on allait au bûcher au Moyen-Âge. Bon, ça a à voir avec quoi J'en sais, c'est vous qui faites cette interview à Lannoy, c'est pas moi, laissez tomber le vocabulaire, franchement, quel est l'intérêt Alors non, on va dire, il était pas gentil, vous êtes content Les gens, vous savez comment ils parlent, ils parlent pas comme vous c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité et du peuple. Dimanche dernier voilà. dans l'Oise, ça c'est la suite du couplet. Mais commençons. Attendez, puisque vous y êtes, bah, on va y rester. Il y a eu une élection. La colère dimanche. des Français. Écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Vous êtes des journalistes de et on vous fait, on vous manipule comme des pantins en agitant des, des, des chiffons rouges et vous rappelez tous. Vous êtes des irresponsables. Ce que vous racontez, c'est la propagande. Les coulisses de cette interview avec notre invité Patrick Cohen, qu'on a le plaisir d'accueillir. Salut Patrick. Salut. Remis, remis de ce qui s'est passé ce matin dans votre studio